Vous pas, là. Je, euh, euh, bah, je, je, je colle les affiches de. de, de... Tu vois pas qu'on a fini l'ambu tout de suite T'es es en train de faire quoi T'es en train de faire les Vas-y, vas-y, casse-toi, casse-toi. casse-toi. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y.